Je suis là en CFA à parce que j'ai fait un an en, en lycée général et euh, Bac Pro aussi, en véhicule euh, léger. Et ça ne me plaisait pas de rester à l'école tout le temps, tout le temps. Donc, bah, je préférais j'ai préféré choisir cette option-là. Et depuis que je suis là, bah, ça me plaît. m'intéressait euh, plus euh, d'être en entreprise que d'être à l'école en fait. Je prends plus vite parce que j'ai des anciens dans mon garage. Et du coup, euh, bah, ils mettent plus, euh, comment dire, c'est plus facile d'apprendre avec les anciens que, Alors, on comprend mieux.